Alors, le projet WinMash est un projet qui est né au sein du laboratoire d'informatique de l'université de Pau et des Pays de la Dour, au sein de l'équipe T2i. Alors, dans cette équipe, on s'intéresse à tout ce qui est conception d'applications géographiques. Alors, les il y a plusieurs enseignants-chercheurs qui travaillent sur ce, ce projet. Donc, il y a Thierry Nodeno qui est à la, à la tête de l'équipe. Et sur ce projet WinMash, donc, il y a également Christophe marques suza Sébastien Laboury, Tenian Long, qui est le, le doctorant de l'équipe et qui, qui mène le projet par rapport à sa thèse de doctorat, et puis moi-même. Alors, quel est l'intérêt du, du projet WinMash donc euh, aujourd'hui on a de plus en plus de facilités pour récolter des, des données géographiques. Euh, on le voit aussi bien sur, sur internet avec la, la masse d'applications type Google Maps qui est à notre disposition. Euh, également via les téléphones portables puisque euh, aujourd'hui la plupart des téléphones portables sont équipés de, de puces GPS. Donc on peut très facilement récolter des, des données géographiques. On peut avec des outils type Google Maps également, les, les présenter sur, sur un écran. Donc ça c'est des outils qui, qui sont manipulables facilement. Par contre, dès qu'on va aller un petit peu plus loin, à savoir essayer de faire des choses un petit peu interactives sur ces données géographiques, on commence évidemment à avoir des difficultés parce que ça fait appel à des, des compétences techniques un petit peu plus poussées. Donc il faut évidemment avoir des compétences en programmation, il faut avoir des connaissances autour de tout ce qui est base de données géographiques, euh, euh, cartographie, etc. Et donc évidemment ça devient plus compliqué. Alors, l'objectif justement de, de Winmash, c'est de proposer un environnement de conception qui permette à des personnes qui ne sont pas forcément informaticiennes, donc on, on vise des publics de type euh, enseignants, office de tourisme, etc., de pouvoir fabriquer eux-mêmes des applications géographiques à partir de données qu'elles auraient récoltées. Alors, pour pouvoir faire ça, évidemment, pour que ce soit accessible à des personnes non informaticiennes, non informaticienne, euh, on va passer par des outils de type langage visuel qui vont permettre de programmer en fait, des applications de manière graphique. Ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, euh, une autre caractéristique de l'environnement WinMatch, c'est de proposer des cycles de conception qui soient courts, à savoir on décrit l'application qu'on veut fabriquer et on veut avoir très rapidement un résultat euh, de l'application qu'on a spécifiée. Donc l'idée c'est je conçois et je teste rapidement ce que j'ai conçu. Si ce que j'ai conçu ne convient pas, éventuellement j'ajuste ma spécification. Alors pour pouvoir vous présenter euh, les potentialités de cet outil, ce qu'on vous propose c'est de faire une petite démonstration dans laquelle on va essayer de construire une application géographique où on va combiner à la fois des données textuelles qui vont décrire des, des récits de type voyage et également des, des éléments cartographiques où on va pouvoir faire afficher des, des éléments concernant ce, ce petit récit. Pour pouvoir utiliser l'environnement WinMash, la première phase évidemment consiste à, à s'authentifier, pour accéder aux outils proposés par l'environnement. Dans un premier temps, on va demander au concepteur de définir quelles sont les données géographiques qu'il va vouloir intégrer au sein de son application. Ensuite, dans un deuxième temps, il va falloir qu'il réfléchisse à la manière dont il va vouloir présenter ses données géographiques sur l'écran. Et enfin, une dernière étape, quelles sont les possibilités interactives qu'il va offrir à l'utilisateur lorsque ces données vont être affichées à l'écran. La première phase qui consiste à définir les données géographiques qu'on va présenter, euh, qu'on va intégrer en tout cas au sein de l'application, va se faire de manière graphique. Alors actuellement, WinMash propose différentes ressources possibles pour fabriquer des, des données géographiques. Alors on peut bien sûr aller chercher des données géographiques au sein d'une base de données géographiques, ou bien, chose un petit peu plus intéressante pour la démonstration, aller extraire des données géographiques présentes dans un texte. On va utiliser un texte de départ qui est le, le suivant, donc c'est un texte court pour les, les besoins de la démonstration. On part de ce texte qu'on va coller dans un, un composant particulier et on va utiliser un service d'extraction de lieux. Ce composant qui permet d'extraire les lieux peut évidemment être paramétré pour pouvoir préciser quelle est la nature des lieux qu'on veut extraire au sein de ce texte. Est-ce qu'on s'intéresse à l'ensemble des lieux qui sont cités ou uniquement à certains types de lieux comme par exemple des villes, des bois ou des rivières L'utilisateur a ici la possibilité de préciser ce qu'il souhaite extraire à partir de son texte de, de départ et également de donner un nom particulier à l'ensemble de ces données géographiques qui vont être extraites l'extraction va se faire automatiquement par le biais de services qui sont invoqués par, le, par Winmash alors ce qu'on fait ici c'est qu'on va simplement euh, d'abord personnaliser notre application en lui donnant un nom et ensuite on va lancer le service d'extraction de lieux qui va extraire automatiquement à partir de ce texte de départ l'ensemble des villes, des lieux qui sont cités au sein du texte une fois que cette extraction a eu lieu le concepteur a la possibilité de visualiser le, le contenu des lieux qui ont été extraits, et éventuellement, dans le cas où le système se trompe, ou en tout cas si le concepteur veut réduire la liste des lieux proposés par le système, le concepteur va avoir la possibilité d'affiner cette liste proposée par le service d'extraction. Deuxième étape de la phase de conception, nous allons définir de quelle manière nous souhaitons présenter les données géographiques dans notre application finale. Donc, on choisit ici d'utiliser un composant textuel et un composant cartographique, la carte étant centrée sur la France. Comme on a pu le voir, on fait glisser au sein du composant textuel le texte de départ, et on décide ensuite, en faisant glisser les lieux qu'on a précédemment extraits, de mettre en évidence dans ce texte, par un souligné, l'ensemble des lieux qu'on va ensuite rendre interactif. On va faire la même chose, on décide par exemple qu'au départ, au lancement de notre application, l'ensemble des lieux cités dans le texte vont être affichés sur la carte. On peut évidemment vérifier que les lieux sont correctement affichés et ajuster la taille et la, la zone de la carte initiale. On va ensuite paramétrer le, le nom de ces composants qui définissent l'interface pour, dans une troisième étape, être en mesure de définir quelles sont les possibilités interactives qu'on va offrir à l'utilisateur sur ces deux composants qui définissent notre interface. Troisième étape de la conception, on va maintenant définir à l'aide d'un langage visuel de quelle manière l'utilisateur va pouvoir interagir avec notre application qui présente un texte et une carte. Ce langage visuel va permettre de décrire quels sont les échanges entre l'utilisateur et le système. Donc ici, on définit une action de l'utilisateur sur le système. Alors ce que précise ici le concepteur, c'est que pour tout clic sur un lieu cité dans le texte, on va pouvoir définir ensuite une réaction de la part du système. La réaction du système va consister à identifier quel est le lieu qui a été sélectionné par l'utilisateur. Puis à partir de ce lieu, le système va calculer le département correspondant à la ville sélectionnée. Ce département qui aura été calculé par le système va être ensuite projeté sur le composant carte. Donc on dit que le département calculé va être envoyé sur la carte. On dit également que la ville qui a été sélectionnée par l'utilisateur va ensuite être mise en évidence dans le texte. Et enfin, ce département qu'on a envoyé sur la carte, on décide, par exemple, de le mettre en évidence en effectuant un zoom sur ce département donc comme on peut le voir le langage visuel est complètement graphique ces flèches qui décrivent des allers-retours décrivent en fait les échanges qui peuvent y avoir entre l'utilisateur et le système mais également entre les composants du système nous allons pouvoir dès à présent avoir un aperçu de l'application que nous avons construite. comme on peut le voir dans cet aperçu nous avons bien une application qui présente un texte et une carte. La carte est centrée sur l'ensemble des villes qui sont citées dans le texte et le texte met en évidence euh, l'ensemble des lieux auxquels il fait référence. Au clic sur un lieu cité dans le texte, on voit que la carte réagit en zoomant sur le département correspondant au lieu et au clic sur un lieu dans le texte, on voit bien que ce lieu est ensuite mis en évidence directement en bleu au niveau du composant textuel. Nous avons bien en quelques clics pu fabriquer une application géographique dans laquelle nous avons à la fois un composant textuel, un composant cartographique et sur lequel, chose nouvelle, le concepteur a pu définir des interactions de manière graphique sans aucune phase de programmation.